Bonjour à toutes et à tous. François Boursier, je suis historien. J'ai présenté une thèse sur sauvegarde de l'enfance à Lyon en 1943. Et depuis de nombreuses années à l'Université catholique, je propose, c'est le cas dans le cadre de l'UNIVA, neuf conférences entre le mois d'octobre et le mois de juin, dont l'axe majeur est de proposer une lecture de l'actualité lecture de l'actualité aussi bien internationale que nationale qu'européenne, puisque nous vivons sur chaque question les trois niveaux. Donc, je vous proposerai tout au long de l'année cette mise à distance des événements que nous avons à vivre, mise à distance parce qu'aujourd'hui, les événements passent à la boulinette de, de, de l'émotion et qu'il faut être en capacité de mettre de la distance entre l'événement et... Et nous et, et je me propose d'être le médiateur pour vous et d'aborder euh, chaque fois en me laissant dicter le tempo par l'actualité. Je, je ne me laisse pas envahir par l'actualité, mais l'actualité guide les choix que je vais proposer. C'est ce qui explique que l'année dernière, nous avons travaillé bien sûr sur les États-Unis, sur la montée en puissance et les menaces que représente la Chine aujourd'hui on a traité de la manière dont l'Union européenne elle aussi dans le cadre de la crise sanitaire s'est imposée à nous et bien sûr j'ai traité de la France avec chaque fois la possibilité d'aborder les problèmes économiques, politiques, sociaux, culturels, religieux et globalement anthropologiques. Voilà le j'allais dire le la manière dont je vous propose de d'aborder les questions en sachant que cette année est une année exceptionnelle parce que nous aurons une élection présidentielle au mois de mai 2022 et que c'est un principe éthique que je me suis toujours imposé. J'arrête de traiter les questions d'actualité nationale trois mois avant l'élection présidentielle. Donc voilà, c'est une petite contrainte que je m'impose et je ne veux pas interférer dans votre réflexion personnelle. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'ensemble et dans un monde où l'incertitude est, est extrêmement grande et où les inquiétudes sont aussi très nombreuses et pèsent sur nous, pèsent sur notre regard, je vous proposerai au cours de ces neuf conférences de, de faire une lecture et une mise à distance en même temps afin de vous fournir les clés de compréhension nécessaires à la lisibilité des, des événements que nous avons à vivre. Voilà, j'espère vous revoir nombreux et je vous dis à bientôt.